Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Petit atelier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on affûte un fer de rabot et un ciseau à bois à la façon Tom lin le célèbre fabricant de rabot. Bref, c'est sa méthode officielle, c'est la méthode qu'il utilise, c'est la méthode que ses démonstrateurs utilisent, elle est éprouvée et elle fonctionne parfaitement. Rien de plus simple, il vous suffit d'avoir deux pierres japonaises ou trois ou quatre suivant le grain que vous voulez avoir et la finition que vous voulez avoir de votre fer de rabot ou de vos ciseaux à bois. Ensuite, il va vous falloir un gabarit d'affûtage, c'est mieux, c'est plus simple que de le faire à la main, à la volée, c'est un peu plus compliqué donc euh, ça coûte 50, 60 balles ce type de petit truc là, c'est un gabarit Veritas MK2, c'est la version simple il euh, y a une version un peu plus complexe, enfin complexe, il y a une version un peu plus complète pardon, qui vaut dans les 100, 124 euros ensuite il va vous falloir une jauge d'angle pour déterminer l'angle de votre fer de rabot ou de votre ciseau à bois et un réglé, rien de plus et si, pardon, je raconte une bêtise, un marqueur. Vous allez, voir, vous allez passer sur votre pierre affûtée. Vous allez voir, je vais vous expliquer, il n'y a rien de compliqué. C'est les 3-4 éléments qui va vous falloir. Bien sûr, euh, les pierres affûtées, vous choisissez ce que vous voulez, japonaises, françaises, européennes, on s'en fout un petit peu, le principe reste exactement le même. Petite subtilité sur les fers de rabot et les ciseaux à bois, il y a une étape en moins sur les ciseaux à bois. Pour faire ma démonstration, je vais utiliser un fer de rabot qui est complètement neuf. Il n'a jamais été ouvert. Il y a encore la cire de protection, la espèce de paraffine. Donc, je vais le casser devant vous. Voilà. Alors, c'est un fer. Il coupe, hein, mais il n'est pas, opti enfin, pas optimum. Alors euh, C'est un acier forgé. Euh, c'est la marque Clifton. C'est forgé à la main. C'est du très très très bon acier, et c'est un fer de rechange que j'ai acheté pour Melly Nielsen. Donc, bref, euh, je vous mens pas, il est, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais bref, il est, euh, il, y a, il y a un petit peu de morphine, il est brut d'usinage, enfin brut d'usinage, brut de, de premier affûtage, ce n'est pas GG, mais ça coupe quand même. Je vous ai qu'il qu allait vous falloir... Deux pierres minimum pour euh, affûter correctement vos fers et vos ciseaux. Alors, si vous en avez une troisième avec un grain un peu plus grossier, c'est quand même sympa pour bien les grossir. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Il n'y a rien de méchant. Euh, pour bien affûter, je vais devoir humidifier mes pierres. En premier temps, je vais devoir définir l'angle de mon fer de rabot. Alors, c'est en général 25 ou 30 degrés avec la petite jauge. Il y a moyen de trouver facilement. Alors. C'est peut-être un 25, c'est certainement un 25. Alors, pour avoir une confirmation, je prends le truc de Tormec et je viens le caler. C'est un 25 degrés. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais garantie sur facture, c'est 25 degrés. Donc, avec l'aide de votre gabarit Veritas. Ou un autre gabarit alors je vous montre pas le réglage parce qu'autrement va y passer des plombes ça va être un catastrophe et c'est encore une vidéo qui va durer 53 minutes 25 donc bref j'ai réglé mon gabarit pour avoir un angle à 25 degrés mon fer fait à peu près deux pouces et des brouettes donc je règle en fonction de ça bref je rentre pas dans les détails non plus je balance mon fer sur le guide Et je viens verrouiller mon fer. Et là, je l'ai bien à l'envers. Et là, c'est le drame. <rire> je suis vraiment pas réveillé. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Mon fer est calé sur le gabarit. Il me reste plus qu'à. Le passer sur la pierre à affûter. Alors, comme je vous disais, il faut humidifier vos pierres C'est vachement important. Ça fonctionne comme ça. En tout, en tout du moins, les pierres japonaises. Alors, je librifie je avec de l'eau dans un, dans un. Je sais pas comment on appelle ça, un pulvéridateur. Voilà. On fer est comme ça. On voit les traits d'usinage du. Alors, traits d'usinage, je sais pas comment on appelle ça. Les passes qui ont certainement servi à le pré-affûter. c'est pas génial. Donc, pour savoir où je passe. Je mets des coups de marqueur pour vérifier si mon angle est bien à 25 degrés par rapport à ma pierre enfin vous allez voir donc l'humidifie avec de l'eau vous pouvez mettre du ricard mais ça marche beaucoup moins bien et vous commencez sur vos pierres à fin. voilà vous pouvez voir que c'est pas mal Alors, je suis passé quasiment partout, ça brille ici, ça commence à briller, ça commence à briller ici, ça veut dire que le fer est légèrement convexe. Donc on va continuer à usiner, à usiner, à affûter. Alors n'hésitez pas à faire des mouvements comme ça et comme ça bien sûr, et une fois que vous avez fait une quinzaine de mouvements comme ceci sur vos pierres affûtées, vous les retournez pour équilibrer l'usure. Bon, on n'hésite pas à mouiller ces pierres hein, parce que ça boit, ça boit, ça boit. On retourne et ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir une surface complètement affûtée à la première pierre. Je vais vous faire un gros plan avec l'objectif, pas trop. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce qu'on fait, ce qu'on voit comme différence. Alors, ici. Vous pouvez voir que la pierre n'a pas touché une seule fois. Enfin, elle n'a pas touché. Elle a quasiment pas touché cette partie-là. Là. Donc, c'est la, la matière que je vais encore devoir enlever. Ici et ici, on voit que c'est légèrement plus brillant. Ça veut dire que mon affûtage fait, euh, fait son office. Ça commence à venir et sur les bords, ça commence à couper. Légèrement moins là, mais ici, c'est quand, quand même pas mal. Donc, je vais continuer pour avoir une surface uniforme sur toute la longueur ou toute la largeur pardon pour rappel je dois enlever encore toutes les parties noires, c'est parti bien sûr on n'hésite pas à humidifier. on va enlever le coffret parce qu'il va prendre cher Ça devient bon, alors l'affûtage, c'est toute une gestuelle, vous en avez la preuve, si vous voulez maintenir un bon état de surface sur vos pierres, je vous conseille de faire cette technique. Voilà, il reste encore quelques petits chouillas de traits d'usinage, de traits d'affûtage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On Continue jusqu'à temps d'avoir un résultat correct. Bon, allez, je vais contrôler un petit peu avec vous euh, l'affûtage. Donc, je remets des traits de marqueur et je vais regarder où mon biseau appuie. Bon, ça a quasiment enlevé partout. Il reste un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais faire 3-4 allers-retours. Et ça ne devrait pas être mal. Bon là on est bien. J'ai complètement enlevé les traits euh, dus au passage de, de la meule ou je sais pas ce qui est passé dessus. C'est parti, c'est doux. Maintenant, je vais passer sur la, la, la pierre au grain 6000, donc pareil, je l'humidifie et en avant, on fait des allers-retours et on voit tout de suite que ça enlève de la matière. Alors la pierre là, à mon avis, elle est un petit peu creusée, je vais la reprendre tout doucement avec une pierre diamant. Ça commence à briller, ça commence à être sympa. J'ai encore un petit peu euh, quelques endroits à rectifier. Alors ça, ça dépend de la pression qu'on applique sur le fer. C'est jamais très facile d'avoir une pression constante sur toute la largeur du fer. Donc ben, on s'adapte, on domine et on fait. Donc voilà, j'ai poli un petit peu euh, rapido l'angle à 25 degrés, le biseau. Maintenant, je vais faire le second biseau. Alors, avec l'aide de ce gabarit-là, on peut régler la molette, ici, le rouleau là qui, applique, qui vient on applique sur la pierre, avec l'aide d'un excentrique. Alors, je tourne cette petite bague-là, et ça va me donner un angle à 30 degrés. Donc c'est-à-dire que je vais faire un micro-biseau à 30 degrés sur le bord du tranchant. C'est parti, un petit peu d'eau. Alors, je rappelle que je n'ai rien inventé. C'est la méthode de Thomas Nellinsen, le fabricant de rabots. Alors, vous faites quelques allers-retours. Et là, vous venez simplement de créer le deuxième biseau. Voilà, ça a suffi. Alors, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il y est. Alors, pour vous prouver qu'il y est, je vais mettre un petit coup de... Un petit coup de marqueur, hop là, le petit capuchon il est parti où Il s'est caché, le petit coquinou Et c'est reparti, un petit coup de séchage vite fait, et pression constante sur la pierre, et je crée mon deuxième biseau. Voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai enlevé sur toute la longueur. Voilà, ça ne vous a pas très bien parce que, à mon avis, j'ai appuyé, j'ai passé assez appuyé. Alors, c'est un peu. Voilà. Bon, en tout état de cause, là, j'ai créé un deuxième biseau. Alors, il est tout petit, petit, petit. Et je peux vous garantir que c'est un rasoir. là. Rien que d'y toucher comme ça, je ne vais pas faire le con parce que j'en ai marre de me couper. Alors maintenant, une fois que ce micro-biseau il est fait, je vais en créer un troisième. Alors, Avant toute chose, une fois que vous avez réglé votre gabarit sur la deuxième position du fer, en l'occurrence pour le Veritas MK2, veillez bien à le remettre tout de suite sur sa position initiale. Parce que si vous commencez à raffuter un autre ciseau, bah vous allez décaler votre angle. En fait, il ne sera pas à 25 degrés, il sera à 30 degrés. Enfin, sur ce truc-là, c'est un peu spécial. Pensez bien à remettre la bague ici avec le, le repère vers le haut. C'est important. Sur le Vita MK2, les autres, je ne connais pas. Donc, petite info. J'enlève mon fer. Et maintenant, avec l'aide d'un réglé que je positionne ici, un petit peu d'eau. Je vais créer un deuxième micro-biseau sur la planche du fer. Alors, ce micro-biseau, il est valable que sur les fers de rabot. Surtout pas sur un ciseau. Je répète, surtout pas sur un ciseau. Parce que le rabot, il est guidé. Et puis là, vous faites... Voilà. Juste ça. Des petits mouvements comme ça sur un centimètre. Et là, vous venez de créer votre... Deuxième micro-biseau Et s'il restait du morphile Sur euh, le, le, on Sur l'affûtage du, du premier biseau Du deuxième, enfin, du, du micro-biseau Le fait de faire ce geste là Va vous supprimer complètement le morphile Et vous aurez un tranchant Mais je vous garantis que c'est un truc de, de ma boule Alors Comme d'habitude je paye de ma personne Voilà, Je me rase les bras Alors je vais ressembler à une nana Je ne sais pas si les nanas se rasent les bras Je ne crois pas En hein. l'occurrence moi j'ai plus de poils Donc le deuxième micro-biseau il est là Vous ne le voyez quasiment pas Je peux vous le montrer encore une fois à l'aide du marqueur Ce n'est pas un souci On va le faire ça tout simple Vous allez pouvoir le voir par vous même Alors Surtout euh, Pardon je le mets là et une pression constante sur toute la largeur du fer. Voilà, donc j'ai mon deuxième micro-biseau ici. Et là, j'ai un fer qui est parfaitement affûté. Alors, ça c'est un fer de secours que j'ai au cas où je vais pas m'amuser à le monter sur mon rabot. Je vous ai prouvé qu'en rasant les poils du bras, il coupait bien. Voilà, ceci est fait pour le fer de rabot. Alors, je vais mettre la petite pellicule pour le protéger. Comme ça, il sera fait. Alors, le ciseau à bois, bah, c'est simple, ça reste exactement le même principe. Vous faites votre premier biseau à 25 degrés. Si c'est un fer, un biseau à 25 degrés, bien sûr, vous adaptez votre angle en fonction de vos ciseaux. Hein. C'est pas moi qui dis que le ciseau fait 25 degrés. Chaque ciseau a une valeur différente. Euh, donc Enfin, une valeur différente. Ou pas. Ça dépend de ce que vous avez. Moi, tous mes ciseaux font 25 degrés. sauf mes shijos japonais font 30 degrés. Donc, vous créez votre premier biseau. Vous en faites un second micro-biseau. Et surtout, sur la planche, vous n'y touchez pas. Alors, à la rigueur, s'il reste un petit morphile, un passage comme ça, en faisant des 8 sur la pierre, va vous éliminer ce morphile. Ça sert à rien de créer un petit bisou sur l'arrière euh, une fois que vous avez fini d'affûter vos ciseaux vos fers de rabot vous pouvez passer sur un, une faire un plat enfin refaire le plat de votre euh, pierre à affûter alors je les ai fait en cours de vidéo parce que bah, j'avais pas un résultat qui était top top mais je vous montrer le principe alors le principe moi j'utilise une euh, pierre diamantée, ça fait 200 par 200 c'est bien pratique si vous n'avez pas de pierre comme ça, vous pouvez prendre sur une vitre avec du papier de verre et ça fait exactement le même résultat. Donc vous prenez votre pierre et, et puis c'est aussi simple que ça. Vous la frottez jusqu'à... Alors c'est pas très cool parce que là j'ai pas beaucoup de portée. Et vous faites des allers-retours. Alors, ça fait ventouse. Faites gaffe en relevant vos pierres parce que vous risquez de la casser. Donc une fois que vous avez... La même couleur partout, ça veut dire que votre pierre est aplanie. Alors, après chaque séance d'affûtage avec ces pierres-là, bien sûr, il faut les rincer et les nettoyer. Bien sûr, pas de produits de détergents, de conneries, juste de l'eau. Donc, c'est pareil avec celle-là. Vous frottez jusqu'à temps que la surface soit complètement uniforme et quasiment de la même couleur, alors là il y a de la poussière bien sûr, enfin de la poussière il y a du, du sprit, là, je ne sais pas comment on appelle ça la matière, la poudre et ma pierre est parfaitement plane alors voilà je pense avoir fait le tour sur l'affûtage façon Thomas Linnilsen, c'est sa façon à lui, c'est la façon que ses employés utilisent dans l'usine euh, je n'ai rien inventé, c'est la façon que Michel Oriou euh, m'a montré, que Thomas Linnilsen quand il était venu à Epinal m'avait montré je ne fais que répéter un geste qui m'a été enseigné ce n'est pas moi, ce n'est pas mon savoir, c'est un truc que j'essaye d'appliquer et qui marche fabuleusement bien. Je vous rappelle, pour les ciseaux, on n'affûte pas, on ne fait pas de micro-biseaux sur la planche. C'est vachement important, votre ciseau, c'est vous qui le guidez. C'est en aucun cas la semelle du rabot. Donc c'est vachement important de retenir ces petites informations-là. Si vous voulez vous aider pour euh, vos pierres à affûter, faites-vous un stand, un peu comme j'ai fait, deux pieds, une planche et vous euh, défoncez la forme de la pierre dans le bois. C'est hyper simple. Bien sûr, il faut huiler la planche pour pas qu'elle commence à vriller dans tous les sens sinon je voulais revenir sur Épinal 2018 et sur les journées portes ouvertes de Bordet. je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, me serrer la place, discuter avec moi ça a été super sympa je vais pas tous vous nommer parce que mine de rien, mon cerveau bah, il a du mal à enregistrer tout ça euh, en tout cas, beaucoup beaucoup beaucoup d'émotions, ça m'a fait super plaisir certaines personnes m'ont réussi à me faire tirer des larmes euh, ça a été tendu du slip encore une fois pour moi Bon, je le montre pas, mais euh, bien, je suis vraiment, vraiment content d'avoir rencontré certains de mes abonnés. Ça fait super plaisir. Merci à vous. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un commentaire positif ou négatif. Un petit pouce bleu, un petit pouce rouge. C'est pareil. De toute façon, pour moi, ça fait remonter la vidéo dans les stats. Donc, techniquement, je m'en balance. C'était Franck de Criolinium. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Ciao